Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais qu'on voit euh, finalement des positions d'accords que l'on va pouvoir euh, eh bien, appliquer dans beaucoup de cas, donc des espèces de templates, des, des empreintes d'accords que l'on va pouvoir utiliser dans plein de cas de figures pour accompagner des morceaux, pour être créatif sur telle ou telle chose. Et donc l'idée, euh, ça va être de prendre une tonalité de jouer les accords eh bien, de cette tonalité, donc cela si on se met en Do majeur, et de se dire, ok, sur le premier degré, quels sont les accords que je pourrais jouer euh, Et comme cela, en fait, en connaissant finalement, sur ce degré-là, premier degré, quelles, les positions d'accords que je peux jouer, les différentes possibilités, eh bien, ça va me donner, euh, comme ça, eh bien de d'exploiter, de pouvoir exploiter euh, eh bien, différentes positions, et d'embellir et d'enrichir mon jeu, comme ça, en, en m'amusant finalement à, à changer selon... Euh, mes envies, mes humeurs et de l'atmosphère que je veux créer. Euh, si j'accompagne par exemple un morceau où il y a Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Ré mineur, Do majeur, évidemment que je ne vais pas forcément avoir envie de faire euh, eh ben, tout le temps euh, des triades comme ça, ça va être super pauvre, ça va être super ennuyant. Euh, donc qu'est-ce que je pourrais faire par exemple donc, sur cet accord-là, sur cet accord-là, sur cet accord-là pour que ça sonne euh, donc, euh, et l'idée donc c'est de le faire sur tous les accords qui sont issus d'une tonalité. Donc là en Do majeur, en tonalité de Do majeur, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, Do, on va avoir Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si mineur, Bm5 et retour à la maison Do majeur. Donc sur ces, sur ces accords-là finalement on peut faire plein de choses, il y a plein de possibilités. Donc on va commencer euh, simplement et ensuite on va voir différentes euh, positions que l'on peut appliquer sur chacun de ces degrés, de manière à pouvoir embellir euh, tantôt en faisant des accords plus jazzy, tantôt en faisant des accords plus, plus gospel, plus ceci, plus cela. Donc, on va commencer déjà à se dire, ok, ce que je peux faire euh, assez simplement, c'est rajouter par exemple la septième. Donc, on va... Euh, et puis aussi, on va euh, voir un peu les renversements. Donc, vous savez bien sûr que un, un accord euh, Do majeur, je peux le jouer Do, Mi, Sol, mais je peux faire aussi, si je bascule le Do une octave au-dessus, je peux faire Mi-Sol-Do, ou bien Sol-Do-Mi. Ok, bon. Déjà, on va, on va euh, considérer cet outil-là, le renversement, mais également, on va considérer euh, une autre note que l'on peut rajouter, c'est la, euh, la septième. Donc, par exemple, sur le premier degré, euh, on, va, on va identifier qu'on peut rajouter une septième majeure, qui est le Si, qui est la, euh, la septième naturelle à la tonalité le Do majeur, donc Do-Mi-Sol-Si, Do mi sol si do majeur 7. Sur le Ré mineur, on va identifier, pareil, les renversements, et ensuite, la septième, eh bien, qui va être une septième mineure, donc le Do. Ensuite, sur le troisième degré, on va identifier les renversements, et on va identifier sa septième, qui va être le Ré, septième mineure, donc Mi-7. mineur Sur le quatrième degré, on va identifier, pareil, les renversements, et on va pouvoir rajouter une septième, euh, qui est, euh, donc, euh, le Mi, qui va être une majeur 7, donc euh, une uh, Fa majeure 7, septième majeure. Sur le Sol, on va identifier bah, les renversements, pareil, et puis la septième, ça va être le Fa, c'est une septième mineure. Ensuite, la mineure, on identifie les renversements, et puis la septième, ça va être le Sol, et bon, on va pas parler du septième degré. Donc déjà, premier, euh, premier outil intéressant, travailler les renversements sur chaque degré euh, d'une tonalité, ça permet d'y voir clair et d'être à l'aise lorsqu'on va ensuite jouer des accords dans un contexte d'accompagnement d'une grille de, de chanson par exemple et où se situe la septième pour chaque accord. Ok, donc maintenant qu'on a ce petit, ce petit, euh, ces deux outils, les renversements et les septièmes, voyons comment on pourrait par exemple accompagner une grille toute simple do majeur, ré mineur, mi mineur et ré mineur. Alors c'est euh, c'est emprunté du morceau de Alicia Keys, ça fait euh, ta... Voilà, bon, donc euh, trois accords. Hein. Donc là déjà, qu'est-ce que j'ai fait bah, j'ai pas joué les accords en état fondamental. J'ai pas joué do mi sol, mais sol do mi. Donc à la main droite, hein. j'ai pas joué ré fa la. J'ai joué la ré fa et j'ai pas joué mi sol si. J'ai joué « Si mi sol ». Voilà, ça, c'est une position qui passe bien en état de second renversement comme ça. On va déjà le jouer comme ça. Maintenant, regardez si je rajoute la septième, et de suite, ça va embellir mon accord. Mais ce qui est super, c'est que je ne vais, vais pas avoir besoin de rajouter une note. Il va suffire, en fait, euh, de descendre, on l'a vu tout à l'heure, eh la fondamentale qui se trouve dans mon accord à la main droite d'un demi-ton, et j'obtiens la septième. Et de suite, l'atmosphère, elle change. Pour le Ré mineur, on va faire la même chose, c'est-à-dire que j'ai ma fondamentale qui est là, sur la, sur, euh, sur, à la main droite. Eh bien, je vais descendre d'un ton pour avoir ma septième mineure naturelle à la gamme de Do majeur. Et j'ai un Ré mineur 7. Et je vais faire pareil pour le Mi mineur. Je vais rajouter, enfin, pardon, je vais déplacer euh, le Mi qui est là, qui est la fondamentale. Euh, je vais la déplacer sur le Ré, un ton en dessous, et j'ai ma septième mineur. Et de suite, là, je suis plus fidèle au morceau. Voilà, donc très simplement, euh, on peut... Alors ce cours est un extrait d'un cours plus complet sur les positions d'accords que l'on peut utiliser euh, donc, au sein d'une tonalité. Donc euh, si vous voulez aller plus loin euh, pour apprendre l'accompagnement euh, l'improvisation, la composition, de façon finalement à trouver votre musicalité propre et à euh, connaître des outils harmoniques qui vous permettent d'être euh, créatif et de vous sentir libre dans votre création et d'exprimer vraiment euh, ce que vous avez envie, de raconter votre histoire en musique. Je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche à l'écran ou dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour aller plus loin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.